Donc depuis que j'ai commencé cette formation, eh ben j'ai euh, eu le plaisir aussi de prendre les fonctions de directeur technique dans, dans ma société. Donc euh, ça a été euh, pour moi une expérience enrichissante et la formation a, a permis de beaucoup m'accompagner dans ce changement puisque c'était euh, mes premières responsabilités de manager euh, euh, du fait de mon, de mon jeune âge. Donc la formation a permis euh, de me sensibiliser au management et au leadership euh, de manière générale afin de pouvoir euh, m'occuper de mon équipe efficacement euh, et de avec un management moderne et et, euh, et inspirant. L'exemple le plus concret que j'ai eu cette année était après les cours du coup autour des croyances qui euh, m'a permis en fait euh, de développer au sein de ma société une, une filiale puisque j'avais de, des difficultés de recrutement euh, sur Avignon et grâce, euh, grâce à ces cours j'ai pris conscience que euh, je, me, je me bloquais en, en cherchant forcément à recruter sur Avignon et du coup grâce à ça on a eu l'opportunité d'ouvrir notre filiale à Lyon afin d'avoir de... Euh, de nous ouvrir à de nouveaux horizons et de pouvoir profiter de la jeunesse lyonnaise. En un mot, euh, je dirais euh, l'épanouissement, puisque euh, le, le leadership euh, a été pour moi euh, quelque chose euh, qui m'a fait grandir intérieurement. J'ai euh, appris, euh, alors je suis jeune ingénieur, donc euh, j'ai appris à me sortir un peu de la technique, à me tourner euh, vers l'humain, et c'est quelque chose... Euh, qui au plus profond de moi m'a fait grandir, m'a fait m'épanouir.